Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. C'est Alex de la formation Be Wild and Free. Aujourd'hui, on est très enthousiaste de vous partager un nouveau partenaire à la formation. Il s'agit d'un comptable qui a une spécialisation ou plutôt des connaissances dans le e-commerce qui va être à notre disposition, dans notre communauté. Ça peut faire toute la différence lorsqu'on a un professionnel tel que Fadi Youssef. Sans plus attendre, je vais vous passer l'intro et on va aller voir l'entrevue que j'ai eue avec lui. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager si vous le cœur vous en dit et de cliquer sur la cloche sous la vidéo pour rester au courant des dernières nouveautés. Sur ce, ben, let's go! Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, comme que je vous ai présenté dans l'introduction euh, il y a quelques secondes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fadi Youssef, qui est comptable agréé pour euh, sa propre firme. Et euh, on va en discuter sur plusieurs points. On va parler de son expérience, on va parler des outils technologiques et des services qui sont offerts. Un des critères les plus importants pour nous, c'était la proactivité. Puis euh, J'ai pu déjà échanger avec euh, Fadi et ça s'est très bien passé. Parle-moi de toi, ton expérience, comment est-ce que tu es arrivé à être comptable euh, donc pour commencer, moi c'est Fadi Youssef, je suis associé chez LY Services Financiers. Avec mon expérience, dans le fond, j'ai commencé avec des petits cabinets, des cabinets comptables, dans le fond, nous, notre travail, il consiste à prendre les chiffres de nos clients, puis vérifier ceux-ci pour pouvoir les arranger, donner des conseils à nos clients, puis produire les impôts, c'est vraiment quelque chose de très important pour n'importe quelle personne qui va faire de la vente, Amazon par exemple, parce que tout ce que vous vendez, vous avez une obligation face au gouvernement de leur payer de l'impôt. Moi, euh, en partant dans l'entreprise, je me suis dit, à place de tout le temps travailler pour les gros clients, il n'y a personne qui pense aux petits clients qui commencent ou euh, à percer ce monde d'affaires. Honnêtement, même moi, je l'étais perdu au début. T'sais. Comment on commence ça, c'est de quoi de nouveau? Juste le monde des chiffres, c'est quelque chose de vraiment compliqué d'y aller tout seul. Fait qu'un petit coup d'aide, un petit coup de main, c'est vraiment, ça va loin. Exact. On a toujours un peu la perception qui est la réalité. Un entrepreneur, quand mm -hmm. il commence, doit porter plusieurs chapeaux. Comme je l'ai déjà dit, déjà mentionné dans d'autres vidéos, on n'est pas obligé d'engager tous les professionnels du, du milieu pour pouvoir commencer, mais d'avoir une certaine base quand on engage un professionnel, mm -hmm. que ce soit un, un comptable, un avocat ou un designer graphique, au moins d'avoir une certaine base pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, notre entreprise, et laisser le plus gros du travail dans les manières professionnelles. Je me dis qu'un entrepreneur doit tout le temps comme devoir à son entreprise de comprendre ses chiffres, de comprendre ce qu'il fait. Mm -hmm. Mais en même temps, il peut pas le comprendre à 100%. Il peut pas tout maîtriser à 100%. Il doit tout le temps avoir un coup d'aide. Mm -hmm. Par la suite, tu vas partir tout seul. Fond, je travaille encore avec cette firme-là en tant que partenaire. J'ai mes propres clients. Okay. puis La firme m'aide plus dans les ressources. Si jamais j'ai besoin de ressources ou quelque chose, j'ai l'aide. J'ai comme mon backup un petit peu avec eux Ce que je comprends, c'est que tu es toujours partenaire avec cette firme-là. C'est bien ça? Euh, moi, je m'occupe de tous les clients pendant toute l'année. Tout au long de l'année, c'est moi qui fais leur comptabilité, c'est moi qui fais tout le gros du travail. Ensuite, mes clients euh, sont envoyés à la firme pour leur déclaration d'impôt. Quand il y a une déclaration d'impôt, il y a plusieurs questions qui se posent au comptable de l'entreprise ou bien euh, à la personne même qui fait le travail, tout dépendant de ce qui, qui se fait poser la question. Moi, je suis là comme source à la firme pour voir comment on peut arranger ça, c'est quoi que la personne peut prendre comme crédit d'impôt ou quoi que ce soit pour profiter du maximum des ressources qu'il y a. Parfait. parfait. J'ai quand même une grande question. On se l'est fait poser tellement de fois. Est-ce que tu peux un petit peu démystifier sur c'est quoi la différence entre un comptable dit « normal » et un comptable qui fait du commerce? Fait pour commencer, comptabilité là-bas, c'est la même pour tout le monde. Dans n'importe quelle industrie, on aura tout le temps la même base comptable. Fait que les lois vont tout le temps s'appliquer à la même chose. La seule différence, c'est quand une personne qui se lance en e-commerce, il n'y a pas juste besoin de la comptabilité de base qui est « Ah, oh, j'ai mon produit, je le vends, puis c'est tout, je me fais un profit dessus. » Lui, il y a aussi la gestion des ventes qui doit s'en charger. Il doit vraiment savoir « Ah, oh, ben, j'ai fait des ventes de temps. » Ça veut dire qu'il y a plusieurs de mes stocks qui sont en baisse. Euh, c'est quoi les dépenses que je fais pour faire en sorte que mes ventes augmentent, par exemple, publicité ou quoi que ce soit. Un comptable de e-commerce, en plus de se gérer de ses besoins de, en comptabilité de base, lui, ce qu'il fait, c'est je conseille aussi à mes clients, ah, par exemple, ce mois-ci, tu as fait 100 000 en vente, mais fais attention parce que de tes 100 000 en vente, oui, tu en as fait beaucoup, mais tu as aussi dépensé environ 90 de ce montant-là en publicité. Fait que, c'était-tu vraiment profitable? On fait des analyses pour voir s'il pouvait diminuer ses publicités un peu, mais garder le même chiffre de vente. C'est vraiment une question de comme balance. Exactement. Il faut suivre les chiffres. Même si ce n'est pas quelque chose qu'on aime, au moins avoir justement un professionnel qui est proche de nous. Mm -hmm. Parce que souvent, on entend parler des chiffres d'affaires. Les gens vendent leurs chiffres d'affaires plutôt que leurs chiffres nets. Donc, ben c'est bon. Ça, ça résume quand même bien l'e-commerce le e versus le, le, le, le normal. On a parlé un petit peu avant l'appel euh, de, de savoir comment est-ce qu'on allait à, à enligner notre, notre rencontre. Toi, tu me parlais d'un point qui est super intéressant, que je trouve, c'est vraiment hot to date. C'est des outils technologiques que, que mm -hmm. votre firme propose, soit euh, la, la technologie avec le téléphone qu'on peut voir en tout temps nos chiffres, avec l'ordinateur, vous êtes accessible aussi. Est-ce que, est que ouais. tu peux détailler un petit peu plus sur ces volets-là? Euh, parfait. Donc, nous, quand on vient pour voir nos clients, chacun a une préférence. On a soit du monde qui nous disent euh, « je ne veux pas voir mes chiffres comptables, je ne m'y connais pas trop là-dedans, donc je veux juste un rapport de à la fin de chaque mois si je fais un bénéfice ou une perte. Mm » -hmm. Lui, on, on veut vraiment un service de base avec, on a vraiment une grosse étude de dossier, mais c'est vraiment de notre côté. Okay. Et puis à la fin, on lui présente juste l'information, Il dit « regardez, monsieur, c'est ce que vous faites. » Fait que pour eux, on a des services qui sont euh, accessibles euh, 24-7. Ils peuvent rentrer. Euh, on a des outils comme QuickBooks. que mm -hmm. Nous, on fait le travail. Puis, eux, en même temps, ils peuvent visualiser ce qu'on fait. On leur donne des boutons euh, d'accès rapide, si vous voulez, qu'on peut nommer nous-mêmes. Puis, ces boutons-là, dès qu'ils cliquent dessus, le rapport est produit à jour. Fait Il n'y a même pas besoin d'attendre euh, de nous envoyer des courriels. Oh, tu peux-tu produire ça pour voir mon rapport? C'est vraiment, ils, en font, ils le font eux-mêmes. Mm -hmm. Parce qu'on comprend que. Euh, un, un client ou un entrepreneur a besoin de voir ses chiffres en live pour pouvoir faire euh, des déc décisions rapides. Parce que chaque décision compte dans son e-commerce. Si tu viens d'un domaine que tu n'as aucune idée de la comment ça fonctionne une comptabilité, ben c'est sûr qu'au début, on a moins tendance à regarder. Mais mm -hmm. plus tu dois à un certain niveau, je crois, t'impliquer dans la, la, le processus de comptabilité, parce que tout va dépendre de ça vraiment d'aller chercher les, les meilleurs marges, comment faire l'optimisation. Puis ça, c'est c'est un, un autre des points que je voulais voir avec toi, les services que tu offres. Donc, on avait parlé de justement de l'optimisation, mm -hmm. parce que ça, ça comprend plusieurs volets aussi sur ce point. Ben, moi, comment que je marche avec mes services, c'est après que je finis mon travail, avant de donner rapport à mon client, j'ai dit tout le temps oh, tu veux -tu « Ah, tu veux-tu… » On se réserve une heure, par exemple, une journée, pour que je t'explique le rapport. Mm -hmm. Puis comme ça, j'essaie tout le temps d'y expliquer. Moi, en plus du rapport de base que le logiciel me sort, moi, j'ai ce rapport-là sur Excel, puis j'essaie tout le temps d'y faire des graphiques ou euh, faire des petits commentaires sur chaque chiffre qu'il y a pour mm -hmm. que lui, il comprenne un peu mon thinking derrière le « a Peut-être tu devrais analyser euh, si cette dépense était vraiment nécessaire ou pas. Un client qui se dit Bien, Moi, j'ai trouvé un produit que j'aimerais vendre sur la plateforme Amazon, voici mmh. mes frais. Il me coûte tant au fournisseur, les ajouts me coûtent tant, l'expédition me coûte tant, les frais des doigts, des, des, des doigts de dédouanement, si ce n'est pas inclus dans mmh. l'expédition, me coûte tant, euh, les frais Amazon, le, euh, le pourcentage de publicité. Ça aussi, c'est un point important, je le répète souvent. Nous, dans notre marge nette, on met toujours. En lancement de produit, un 10 à 15 incluant les frais publicitaires. On aime ça de calculer oui. comme ça parce que la réalité, c'est que ton produit n'est pas connu. Donc, nous, on rajoute 10 à 15 qui est un volet publicitaire. À la fin de la journée, on a une meilleure idée de combien peut se vendre notre produit. C'est très rare qu'on va dépasser 15 de frais publicitaires dans la majeure partie des cas, oui. en temps normal aussi. C'est important de, de, de le mentionner. Nous, par exemple, la stratégie qu'on développe chaque fois qu'un de nos clients veut lancer un nouveau produit, c'est on lui fait un graphique revenu versus dépenses. et On lui dit, par exemple, si tu veux avoir euh, une, une, un profit de 20 à la fin, tu dois vendre un tel nombre d'unités. Okay. Moi, mon autre associé, par exemple, lui, il est plus... Euh, des côtés finances, tout ce qui a rapport avec l'étude même d'un produit. Moi, c'est plus comptabilité. Fait que mon autre associé, c'est lui qui crée plus cette étude-là. Mais comment qu'il fait? C'est qu'il analyse si ce produit-là va être rentable à petit volume, à moyen volume et à haut volume. OK, ok ça, ça, ça c'est parce que nous, ben, on n'a pas une expertise comptable. Ce n'est pas notre domaine <rire> on a un qui excelle de base. Puis, probablement qu'il y a certains comptables qui vont utiliser la même chose mais c'est dans la compréhension de ce fichier-là que ça peut faire toute la différence. Suite à l'analyse, toi, tu es en mesure de, de faire voir aux clients différentes façons. Mmh. Ça? Euh, moi, des fois, je conseille à mes clients, eux, ils me disent tout le temps, « Ah, oh, je veux me faire un petit peu de profit, fait que je vais lever mon prix de vente. » Mais moi, j'ai dit laisse ton prix de vente. Si tu as de la clientèle qui veut acheter ton produit à 20 tu le laisses à 20 À place, essaye de diminuer ta dépense. Il y a plusieurs personnes qui ne pensent pas à ce côté-là. Exactement. Fait que tu peux quand même augmenter ton profit, mmh. mais ton produit il reste la même chose que tu vends. Ce que j'ai toujours dit, nous on n'enseigne pas nécessairement une formation, j'aime plutôt dire une méthodologie. Nous on suit mmh. ça, jour après jour, oui on vend une formation, mais de l'autre côté, on vend aussi une méthodologie que nous-mêmes on expérimente. Jour après jour, mmh. il y a des choses qu'on fait, qu'on fait des erreurs, parfait, on les met en retrait, on le dit à notre communauté. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs aussi qu'on nous on n'a pas faites. Après ça, ce qu'on fait, on le met en lien dans notre communauté. Mais où est-ce que je vais emmener, c'est que c'est normal de faire des erreurs. C'est quelqu'un qui est à son affaire dans la formule Amazon FBA, avec les marges de profit divisées entre 30 et 50 qui est assez élevé Dans les magasins, on parle de 5 à 10, 15 de, de marge de profit. Donc, 30 à 35 c'est incroyable. Ce système-là euh, est performant. Nous, on a rarement perdu de l'argent. À moins d'avoir vraiment mal évalué un produit, mais encore là, quand ton inventaire de départ te coûte 5 000, avec une marge nette de 30 à 35 disons que tu es censé, à la fin, euh, en ayant repayé ton inventaire, d'avoir euh, un 10 000 de lousse, mais tu as une marge de manœuvre quand même assez élevée pour, si jamais ça fonctionne pas, de baisser ton prix jusqu'à être au prix coste pour au moins pouvoir liquider. Et dans le pire des cas, ouais. avec Amazon, ce que tu peux faire, c'est retirer ton inventaire des tablettes et le vendre sur d'autres plateformes aussi. Il existe Etsy, eBay, Marketplace ou même Shopify via ton propre site. C'est ça qui est le fun de toucher un petit peu à tout. Encore là, c'est de vraiment suivre tes chiffres au quotidien. Ouais. Voir où est-ce que ça s'en va. Je sais pas. Selon mon expérience, tu pourrais peut-être confirmer, tu es, es l'expert en, en mobitoire, qu'un produit fasse faillite du jour au lendemain, je crois que c'est assez rare. Il y a tout le pas. temps des indicateurs. Tu peux pas juste dormir ouais. et te réveiller, ton prise en plus, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a un mmh. élément que tu ignoré à ma et c'est mmh. cet élément-là qu'il fallait que tu suives. Ben, c'est pas vrai que ça va tomber du jour au lendemain. Ça va vraiment avoir des indicateurs, mm -hmm. puis on est dans un marché risqué, peu importe dans, dans le domaine, c'est euh, exactement ce que mm -hmm. tu as dit. Hein? Super. Puis pour terminer, euh, si les gens veulent te rejoindre pour euh, avoir une consultation, savoir où s'en c'est quoi la, la ou les meilleures méthodes pour te rejoindre? On a tout le temps euh, nos courriels. Fait que euh, pour mon courriel, est-ce que le tu me... ici Je... hein? Parfait fait que vous aurez mon courriel sinon mon numéro de téléphone directement je vais euh, ouais sinon notre site en ce moment est en développement pour ajouter d'autres euh, d'autres plateformes connectées par exemple des prises de rendez-vous direct sur notre site ou euh, un portail fait okay. que c'est pour ça qu'on l'a retiré momentanément mais ça revient dans les plus tôt des délais ok ben sur ce point je pense que tu avais un dernier mot à dire à notre communauté pour votre communauté dans le fond j'ai une offre euh, pour, pour tous ceux qui souhaitent participer, euh, nous, en tant que notre cabinet, on vous offre un 30 minutes de consultation qui est remboursable si jamais vous voulez signer un mandat avec nous. C'est d'avoir un, un 30 minutes de consultation, ça peut remettre les pendules à l'heure, savoir si on est dans la mm -hmm. bonne direction, puis justement, tu as je ne sais c'est le bon mot, une, ex, une certaine expertise des connaissances plutôt dans le e-commerce, au moins on va être en mesure d'en les gens de notre communauté vers la bonne mm -hmm. personne cette fois-ci. Mais Merci beaucoup de ton temps, Fadi, c'est très apprécié, puis Fadi a accepté gracieusement de nous offrir aussi d'autres capsules. On va traiter des sujets particuliers, reliés au e-commerce, comme e spécifiquement, bien sûr à Amazon FBA. Ça va être des questions un peu de tout genre. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire sous la vidéo ou de communiquer directement avec Fabi avec les informations qui vont être laissées encore une fois sous la vidéo. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup Alex. Bye bye. Bye.